vous allez les gars trop trop trop alors dans cette nouvelle vidéo c'est un peu particulière pas de vidéo, pas de duo, pas de soins pas de vie pas d'amis non, d'amis, pas tout en fait vous voilà. allez comprendre tout de suite je vais vous demander à dans cette vidéo c'est tout simple voilà, vous avez compris tout simplement Non Hey Je les anciennes armes de je ne sais pas si vous les des armes, déjà normalement. Voilà, le temps ça Mais je suis Non on a pris c'est c'est Et je suis ce bonheur je crois. Bah, j'ai décidé de KLM. Imagine le tuer avec... Oh Eh oh. oh, mais mon pote il a triché, il a fini mon truc quoi. Carrément. Oh putain, il va pas me mettre du coup, il croit. Ah, que je suis le... oh, oh my god! Le nuit, il était violent! Hein. Ah, j'ai vu tout le les du vu le J'ai déjà fait les J'ai Oh non non Et il est je en fait fait C'est son ennemi. Moi aussi, j'ai cru que c'était mon ennemi. Voilà. Tu lâches. Il est complètement débile lui oh C'est pas visé ou quoi oh, par contre là je sais Il se cache l'autre J'ai de rumeur <rire> Elle les gars si j'ai réussi à rejoindre c'est grâce à lui frère Allez l'ajouter. Hein. allez le regarder ses vidéos sur youtube c'est ah, grâce à lui que j'ai rejoint c'est pas vraiment lui en fait là c'est des fans qui se et je sais pas quoi mais c'est On a gagné comme ça, on a gagné comme ça, on a je, sais, je sais. Et I'm c'est télé. Hein. Voilà. Ça fait bien, fait. Et je ferais mieux te mettre un nom à répéter de hack que j'ai fait parce que là mais il faut potes, ça plus voir si je suis parmi eux. Ah, ils doivent détruire notre truc, on doit détruire leur truc aussi. J'ai en fait, pas compris. En fait, tu n'avais pas compris le but du truc. Et de détruire leur diamant. Ah, mais ça va aller. Donc là, les gars, on va faire. Are you ready, bro? Oui, j'ai pas perdu de Et il a déjà pris. je veux détruire moi même pas possible là pas, je crois que je suis seul je suis je suis les gars, les gars. tu te caches derrière toi, je te cache derrière toi. Bon, je me suis laissé faire. C'est moi, je me suis laissé faire.